Au lieu qu'il soit emprisonné dans une prison de quatre murs, on l'a déporté dans l'île de Patmos. Et lorsqu'il arrive dans l'île de Patmos, c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus vient visiter Jean et lui révéler des choses importantes concernant la succession des événements et surtout des événements de temps de la fin et de ce qui va se passer au ciel. Voyez-vous « Jean, le seul apôtre qui reste vivant, tous sont morts, martyrisés. Il est le seul restant vivant. Et qui plus est, il est déporté dans une île étrangère, seul, entouré de forcenés violents. Il reste seul. Mais on nous dit qu'il a été déporté à cause de sa fidélité à la parole et au témoignage au Christ. Et dans ce moment de grande souffrance, de grandes difficultés, de grandes épreuves, c'est à ce moment-là que le Seigneur vient le visiter et lui donne une révélation qui est la révélation qui clôt au fait toute la dispensation du témoignage de Dieu avec les hommes, qui a commencé depuis le livre de Genèse et qui va s'achever dans le livre d'Apocalypse au travers de Jean. Voyez-vous, même dans des temps de difficultés, dans des temps de souffrances et de cela n'empêche pas le Seigneur de pouvoir nous visiter. Et bien souvent, les meilleures révélations, les meilleures expériences avec le Seigneur, nous les avons lorsque nous sommes dans des temps d'épreuve et de souffrance, dans des temps de grandes difficultés, c'est à ce moment-là que le Seigneur se révèle à nous. Je crois comprendre le pourquoi. Parce que normalement, un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il est en poids à des difficultés à des souffrances, c'est vrai, cela doit le pousser et va le pousser à chercher encore de plus en plus le Seigneur. Et le Seigneur dit « Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. » Plus tu cherches le Seigneur, plus il va se révéler à toi, plus il va se manifester à toi. Et je suis sûr, même si la Bible ne le dit pas, mais entre les lignes, que Jean passait son temps, à part les travaux forcés, à prier, à chercher la face du Seigneur. Et à cause de cela... Le Seigneur vient le visiter et lui donner une révélation extrêmement importante. Le Seigneur Jésus que j'envoie, il le voit marchant au travers, entre sept chandeliers, entre sept chandeliers et au milieu de sept étoiles. Les sept chandeliers ou les chandeliers, dans le langage biblique, ça renvoie à la notion d'église. Je ne vais pas aller plus loin dans l'exégèse, mais les chandeliers, c'est la langue qui qui brille. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, 14, qui a été le thème de notre séminaire, « Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Vous êtes le chandelier du monde. L'église est le chandelier du monde. L'église est la lumière du monde. Donc le chandelier, c'est le symbole de l'église. Et il y en avait au nombre de sept. Donc ça veut dire qu'il y avait sept églises. » Dans toute l'Asie mineure, à ce moment-là, l'Asie mineure aujourd'hui, c'est la Turquie. Dans toute l'Asie mineure, d'après les historiens, il y avait une centaine d'églises de toute l'Asie mineure. Mais de toutes ces églises, le Seigneur Jésus n'a identifié et n'a vu que cette église. À qui il est venu avec un message spécial. Il n'a vu que sept églises ça veut dire ceci lorsque je réfléchissais à tout cela bien aimé il y a des églises qui sont églises mais que le Seigneur peut-être ne connaît pas c'est dur à dire mais c'est peut-être la vérité il y a des églises qui sont églises mais qui n'ont reçu aucun mandat du Seigneur aucune approbation du Seigneur et aussi, la présence du Seigneur n'y est pas. Deuxièmement, Jean le voit aussi avec cette étoile. Cette étoile qu'il tient même dans sa main. Dans, toujours dans le langage biblique, les étoiles, même Jean le définit encore dans le livre d'Apocalypse, l'étoile, c'est le messager. Autrement dit, c'est l'ange de l'éternel. Mais ici, lorsqu'on parle de l'ange de l'éternel, c'est le terme grec agelos qui signifie messager envoyé. L'ange de l'éternel ici, ce n'est pas dans le sens de l'ange les fils célestes de Dieu, mais c'est dans le sens du responsable de l'église. Parce que les anges n'ont jamais eu la responsabilité de conduire un peuple, de diriger une église. Le messager ici, ça correspond au responsable de l'église, qui peut être pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, mais celui qui a la responsabilité sur l'église, sur un de chandeliers, c'est lui qui est le messager ou l'ange de l'église ou également une étoile. La Bible nous dit même que vous qui prêcherez l'Évangile, vous allez briller comme des étoiles à la fin des temps. Donc l'étoile c'est le messager du Seigneur. Et je vois le Seigneur marcher au milieu de cette chandelier, cette église, comme à l'époque également, vous vous rappelez, lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, le Père lui-même les accompagnait la nuit c'était sous une colonne de feu et le jour c'était sous la nuée de la même façon aussi les églises qui sont connues par le Seigneur il accompagne ces églises là il est au milieu de l'église et aussi il accompagne l'église la présence de Christ dirige l'église conduit l'église par le Saint-Esprit et on nous dit en outre le fait que le Seigneur est au milieu de l'église, il conduit toutes choses. Ça veut dire également il surveille les églises, il surveille les messagers, il surveille les messages pour veiller à la pureté du témoignage. Vous vous rappelez à l'époque, lorsque il y avait le tabernacle de Moïse, dans le tabernacle de Moïse il y avait trois parties. Et le souverain sacrificateur, une fois l'an, pénétrait dans le sang de saint, là où il y avait la table de proposition, et le chandelier à cette branche pour l'allumer. De la même façon aussi, dans la nouvelle alliance, Jésus est notre souverain sacrificateur. Il est présent dans son église pour veiller à ce que le chandelier reste toujours allumé. Prébabo santé pour veiller à ce que la lampe reste toujours allumée, que la lampe ne se teigne pas, que la lampe ne se teigne jamais, que sa présence soit toujours active et effective, que l'onction du Saint-Esprit soit toujours présente, que la puissance du Saint-Esprit soit toujours présente, parce que quand son peuple vient dans sa maison, il ne vient pas pour l'homme, il ne vient pas pour le pasteur, mais il vient pour lui, Jésus, et ils doivent le rencontrer. Et Jean voit de nouveau le Seigneur aussi, qui tenait dans ce mât, on nous dit, il tenait dans ce mât quelque chose de précieux. Il tenait dans ce mât, Jean nous dit, si nous prenons Jean 1 le verset 12 où nous étions, le verset 12 au verset 16, il dit, « Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. » « Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa, dans sa forte. » Vous voyez, il tient dans sa main les sept étoiles. Ça veut dire, hein, les messagers du Seigneur sont entre les mains de Dieu. Dieu les garde, Dieu les protège, Dieu veille sur eux. En même temps, les messagers aussi, c'est aussi en même temps son peuple, les saints. « Toi et moi, saints de Dieu », nous sommes sous la main protectrice de Jésus. Personne ne peut nous ravir de sa main. Personne ne peut nous ravir de sa main. Nous sommes les prunelles des de soleils. Il nous protège. Il nous garde. Il veille sur nous. Il nous connaît individuellement. Il nous connaît collectivement. Jésus te connaît. Jésus connaît tout, toute ta vie. Ce que tu es, ce que tu seras, ce que tu as été. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton avenir. Rien n'est caché devant lui. Il est omniscient, il est omnipotent. Il peut tout parce qu'il connaît tout. Il connaît tout parce qu'il peut tout. Et dès lors, nous pouvons lui faire confiance et nous attendre à lui seul. Voyez-vous, le message du Seigneur aux sept églises de la l'Asie mineure, ça annonce par avance... Au moyen du Saint-Esprit, l'histoire et l'évolution de l'église en différents stades. Lorsque nous prenons tout le, tout le message aux sept églises depuis l'église d'Éphèse, on peut faire une comparaison, je n'aurai pas le temps pour le faire, on pourra le faire dans le cours d'affermissement si le Seigneur le veut, le veut. On peut faire une comparaison entre, depuis que Israël est sorti de l'Égypte, Israël, le peuple de la loi, et tout son cheminement, il y a un comparatif avec la... ce que le Seigneur annonce aux sept églises. L'église qui est le peuple de la grâce. C'est comme Israël a vécu sur le plan physique, depuis la sortie de l'église, sur le plan spirituel, Dieu aussi a prévu cela pour l'église. Et les sept églises, les sept messages aux églises, correspondent à sept stades de l'évolution de la chrétienté, de l'évolution du christianisme, de l'évolution de, de l'Église de Jésus, et même aussi de l'évolution de chaque enfant de Dieu. Nous avons sept principaux stades de l'évolution. Et ce qui est euh, important aussi à savoir, que ces stades-là, nous sommes tenus de le passer. L'Église devra passer par les différentes stades, et nous savons dire à quel stade, à l'heure actuelle, l'église de Jésus-Christ se trouve. Ça correspond à l'évolution de la chrétienté, à l'évolution de l'église. Et le Saint-Esprit l'avait annoncé bien des siècles auparavant pour montrer comment il est un Dieu extrêmement intelligent, extrêmement sage, qu'il connaît toutes choses. C'est donc un processus. Par exemple... La première église dont on parle ici, dans Apocalypse 2, 1, 7, c'est l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse est considérée comme étant l'église du premier amour. Voyez-vous, nous, enfants de Dieu, lorsque nous venons à Jésus, Jésus nous a retirés de l'Égypte, il a brisé nos liens, il nous a guéris, il nous a délivrés. Ce que nous manifestons, nous manifestons un amour important, un amour enflammé pour lui c'est comme une jeune fille qui tombe amoureuse, elle peut tout se permettre, elle n'entend pas, elle n'écoute rien, rien que le fait de vouloir être avec son, son, son, son, son, son fiancé, elle est prête à tout braver. C'est de la même façon, lorsque nous venons à Christ, nous sommes tout feu, tout, tout, tout flamme pour lui, nous avons un amour, un zèle, même de fois excessif, c'est ça le premier amour qui correspond à l'église d'Éphèse. Mais après cette étape du premier amour, tout nous semble réussir dans le premier amour. On ne voit pas le défaut de l'autre. On accepte tout mais après cette lune de miel, il y a un temps aussi d'épreuve qui commence à venir. Il y a un temps de difficulté, de souffrance qui commence à venir. Cela correspond à l'église de Smyrne, l'église de la souffrance, la deuxième église que nous trouvons dans Apocalypse 2, 8 à 17. Il y a le temps de souffrance. Et lorsque nous sommes dans un temps de souffrance, cela peut nous conduire soit à nous attacher de plus en plus à Dieu, où ça peut nous conduire à une vie de compromission, à nous compromettre et dès lors à mener une vie chrétienne, une vie de mélange. Un pied dedans, un pied dehors. On cherche un peu à revenir dans le monde pour récupérer les anciennes solutions que nous avions. Lorsqu'on manquait d'argent, on allait faire un petit cop, peut-être aussi de façon douteuse, mais on a accepté le Christ, mais on, savait, on pensait que tout allait être bien. Mais là, ça devient difficile. Le Seigneur te dit, non, ne fais plus ça, attends. Mais sinon, si je ne le fais pas, comment vais-je manger Comment vais-je payer payer, et, payer mes études, payer les frais, payer les loyers et tout On commence un peu à tâter aux choses que nous avions vomi. Aux choses que nous avions rejetées. Nous commençons à y retourner, à prendre un peu de là et un peu de, de Christ. Un peu, un peu de mensonge, un peu de vérité. C'est une vie de compromission, une vie de mélange. Et cela correspond à l'église de Bergame. Lorsque nous quittons le stade 3 de l'église de Bergame, nous, nous entrons dans un autre stade. Le mélange que nous avons initié nous-mêmes en prenant un peu de Dieu, un peu du monde, ça va, nous, ça va se retourner contre nous. Ça va nous pousser à commencer à nous tourner vers des faux dieux ou avoir une fausse religion, une religion remplie d'idolâtrie. Nous allons commencer à nous baser sur des fables, sur des traditions, sur des généalogies sans fin. Nous devons, au fait, des gens de la lettre. Parce que l'Esprit n'est plus là. Nous devenons des discuteurs, nous devenons des philosophes de la parole de Dieu. Nous commençons à associer Jésus à d'autres choses et à dire des discours comme « Il n'y a, a pas que Jésus n'est pas le seul chemin, il y a d'autres chemins aussi qui mènent à Dieu. » Vous avez déjà entendu parler de ça. Quand vous entendez ça, c'est le signe, ici là, c'est l'église de Tiatire, L'église qui élève d'autres dieux que notre Dieu. L'église qui commence à pousser plus au niveau de la tradition. Vous exagérez, nous nous avons connu le Seigneur, nous nous avons adoré le Seigneur, nous l'avons adoré de telle façon, ça n'a resté comme tel. L'église des traditions qui est figée, qui est figée et qui refuse tout changement, qui refuse toute conduite du Saint-Esprit, qui rejette même l'Esprit de Dieu, c'est l'église de Thyatire. Lorsque nous quittons l'église de Thyatire, puisque nous sommes dans un état de tièdeur, cela va nous conduire à abandonner la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, cela va nous amener à abandonner la parole de Dieu. Et puisque nous abandonnons la lumière, nous sommes dans les ténèbres, nous entrons dans un sommeil spirituel. La parole de Dieu n'est plus notre référence. Voyez-vous bien aimé du Seigneur, hein? la parole de Dieu ici, hein? Ce n'est pas toute parole. Ce n'est pas la parole de l'homme, mais la parole de Dieu. On peut écouter la parole de l'homme, mais qui n'est pas la parole de Dieu. Nous devenons extrêmement repoussants vis-à-vis -vis de la véritable parole de Dieu. Lorsque cette parole vient à nous, en disant non, abandonne le péché, abandonne ce que tu es en train de faire, non, vous aussi vous exagérez. Lorsqu'on entend des discours comme tel, c'est un signe, ici nous sommes dans une phrase d'abandon de la parole de Dieu, qui correspond à l'église de Sardes, que nous trouvons dans Apocalypse 3, verset 1 à 6, juste au-dessus de l'église de Philadelphie. Et le sixième stade, Dieu étant tellement bon, Dieu, lorsque on est dans un sommeil profond, lorsque l'on rejette la parole, Dieu étant tellement bon, il ne se répond ni de ses dons, ni de son appel. Dieu envoie des prophètes avec des cris et des voix pour dire à l'église « Réveillez-vous, réveille-toi, toi qui dors ». Rélève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. Retournez à la véritable parole de Dieu. Retournez à Jésus. C'est des voix qui s'élèvent et cela correspond à l'église de Philadelphie. Philadelphie, le mot Philadelphie vient de deux mots grecs, Philéo et Adelphos. Philéo, ça signifie amour fraternel et Adelphos, ça signifie frère. Amour frère, amour fraternel. Et Philéo, c'est un amour qui est un amour profond, au point de considérer ton frère chrétien, même plus que ton propre frère de sang. Philéo, ce n'est pas un amour, un amour sans intérêt. Je l'aime parce que je suis, je fais partie du corps de Christ. On est dans le même corps. Nous nous aimons parce que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est l'église de Philadelphie. Et lorsque on retourne, on accepte de retourner à la fidélité, à la parole de Dieu et à s'associer à Christ, à s'associer à Jésus et à rester ferme avec lui, l'ennemi ne se fatigue pas. L'ennemi ne se fatigue pas. C'est à ce moment-là que l'ennemi va amener cette église, cet enfant de Dieu, à commencer à conclure des alliances, des alliances contre nature. Il ne voit pas que ce sont des alliances contre nature, parce qu'il pense que tout ce qui crie Jésus est réellement avec Jésus. Tout ce qui prie est réellement enfant de Dieu. Tout ce qui démontre les dons spirituels sont réellement conduits par le Saint-Esprit. Il se laisse aveugler son amour tellement élargi, tellement profond pour tous les frères et sœurs, il oublie le discernement. Et il commence à conclure des alliances contre nature avec des gens qui ont une confession de bouche, mais dont le cœur est loin du Seigneur Jésus. Et là, on entre dans ce qu'on appelle le cuménisme. On rassemble les différentes, les différentes doctrines, les différentes, les différentes traditions, les différentes conceptions. On commence à s'associer aux uns aux autres et pour former une Église qui a une apparence de piété, mais au-dedans, la force de Christ n'y est plus. On entre dans ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi, l'apostasie. Telle est la succession des Églises de la chrétienté, du christianisme et de ta vie chrétienne et aussi d'une église comme aussi la nôtre. Il y a des églises qui ont bien commencé, mais qui ont fini par enseigner des hérésies, des choses qui ne sont pas fondées. Et le Seigneur a prévenu d'avance à l'église et aux messagers et à chaque enfant de Dieu, « Attention, voilà ce qui peut vous arriver. » Maintenant, nous retournons dans le livre d'Apocalypse 3 et nous allons rester ici jusqu'à la fin. Apocalypse 3, versets 7 à 13. Je veux le relire. Apocalypse 3, 7 à 13. La Bible dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de la vie, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera, c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira.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 de près de mon Dieu et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ici, comme nous l'avons dit, le message du Seigneur s'adresse à la sixième église, à l'église de Philadelphie. Le mot Philadelphie, comme je vous l'ai dit, vient du grec philéo qui signifie aimer et Adelphos qui signifie frère. C'est l'amour fraternel d'un chrétien pour un autre. Et l'expression Philadelphie, nous le retrouvons, nous la retrouvons six fois dans le Nouveau Testament. Lorsque nous cherchons l'expression Philadelphia en grec et Philadelphie en français, on le retrouve sept, six fois dans le Nouveau Testament. Premièrement, dans Romains chapitre 12, verset 10. Dans Romains chapitre 12, verset 10. Romains 12, verset 10. Si nous prenons Romains 12, verset 10, la Bible dit ceci. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Dans Romains 12, 10, lorsqu'on parle de Philadelphie, on associe Philadelphie, l'amour fraternel, en le définissant comme le fait de manifester beaucoup d'affection les uns pour les autres. L'affection, ça veut dire manifester un dévouement entre les autres chrétiens, comme on le serait pour ses propres membres de famille. Et ne pas se baser sur un intérêt quelconque, sur un désir quelconque, c'est se dévouer. Ce que tu pourrais faire pour un membre de ta famille, lorsque tu es rempli de Philadelphia, cela va te pousser à beaucoup d'affection pour considérer ton frère chrétien comme ton propre frère, ou ta soeur chrétienne comme ta propre sœur de sang et de chair. Philadelphie, beaucoup d'affection les uns pour les autres. Deuxièmement, si nous prenons 1 Thessaloniciens 4.9, 1 Thessaloniciens 4.9, c'est là aussi que nous trouvons Philadelphie. Dans 1 Thessaloniciens 4.9, la Bible dit ceci, en Thessaloniciens 4,9, la Bible dit, pour ceux qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que vous en écriviez, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, à vous aimer les uns les autres. Paul nous dit ceci que cet amour fraternel, au fait, c'est l'œuvre de Dieu dans son Église, c'est l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit en chacun de ses enfants pour lui apprendre. Comment aimer son frère Comment aimer sa sœur Comment s'aimer les uns les autres C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. C'est là la deuxième fois que nous trouvons le terme Philadelphie. La troisième fois, si nous prenons œuvre chapitre 13. œuvre chapitre 13, verset premier. 13, verset 1er, la Bible dit « persévérez dans l'amour fraternel ».« Persévérer dans l'amour fraternel ». Ça veut dire ceci, que cet amour fraternel, on peut aussi le perdre. On peut le perdre. D'ailleurs, la Bible dit « à cause du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. À cause du mal qui va de plus en plus dans ce monde », et des difficultés autres qui se manifesteront dans ce monde, cet amour fraternel risque d'être perdu au sein de l'Église et entre les enfants de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, nous prévient et nous demande de persévérer dans l'amour fraternel, parce qu'il n'est pas facile aussi d'aimer. Nous avons des frères et sœurs qui sont difficilement aimables, même de nos propres sangs. Qui sont difficilement aimables, mais même s'ils sont difficilement aimables, ne rejetons personne, soyons en paix, et essayons de nous aimer les uns les autres, et de conserver cet amour au sein de l'Église et dans nos propres vies. Quatrièmement, toujours le terme Philadelphie, donc, un pierre 1 Pierre 1,22, si nous prenons un pierre 1 22, un Pierre 1,22, 1 Pierre 1,22, je suis en train de poser les bases et après, nous allons comprendre beaucoup de choses et décoller. 1 Pierre 1, La Bible dit ceci. Dans 1 Pierre 1, 22, la Bible dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, de tout votre cœur. L'apôtre Pierre nous dit ceci que... L'obéissance à la vérité de la parole de Dieu qui demande de nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés et s'est donné lui-même en rançon pour nos péchés va permettre de purifier nos âmes. De purifier nos âmes. Parce que là où il y a l'amour, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, comme 1 Corinthiens 13, 14 le dit. Là où il y a l'amour, avec toutes ses facettes et toutes ses qualités, ça permettra de purifier nos âmes. « Quelqu'un t'a fait du mal, mais tu le regardes, je te pardonne, parce que je veux garder mon âme dans la pureté. » L'amour permet de purifier nos âmes et de rester toujours attaché au cèpe, au vrai cèpe, qu'est le Christ, l'amour. Sixièmement, et dernière fois où nous trouvons le terme « Philadelphie » dans la Bible, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 7-7, de Pierre 1,7, la Bible dit, 2 Pierre 1,7, la Bible a dit ceci, à la piété, on va commencer à partir du verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Pierre toujours nous dit ceci, hein. l'amour fraternel est le résultat ou la conséquence et même la preuve que là où l'amour fraternel se manifeste, ça veut dire que là, il y a la véritable foi, il y a la vertu, il y a la connaissance de Dieu, il y a la maîtrise de soi, il y a la patience, et la piété. L'amour fraternel, au fait, est le, bar, le baromètre de notre foi. Tu aimes Dieu que tu ne connais pas et ne vois pas, alors que tu es ton prochain. On appelle ça de l'hypocrisie. Là où l'amour fraternel se manifeste, c'est là où on prouve au monde que nous sommes réellement les enfants de Dieu, que réellement le Christ est là. Réellement, le Saint-Esprit est là. Réellement, Dieu est là. Ça fait partie même de fruits du Saint-Esprit dont Galate nous parle. Non seulement Philadelphie, on le retrouve six fois dans la Bible en tant qu'expression, mais dans le livre d'Apocalypse, ici en particulier, Philadelphie, c'était le nom d'une ville. La ville de Philadelphie, qui se trouvait en Asie mineure, l'actuelle Turquie. Selon les historiens bibliques et même les historiens non-bibliques, cette ville de Philadelphie était située sur la route de l'Orient. Elle occupait donc une position stratégique. Les voyageurs et les marchands venant de Grèce et des territoires côtiers de la mer égée en partance vers le fleuve éphrate devaient passer par Philadelphie. Pour les populations d'Orient, elle était la dernière étape avant de déboucher sur des grandes villes comme Smyrne et Éphèse, puis sur les ports de Grèce et d'Italie. Mais elle était peu peuplée parce qu'elle était située sur une région volcanique et il y avait souvent des secousses sismiques. Ça veut dire ceci, que la ville de Philadelphie, c'était une ville qui était située dans un endroit stratégique. Les populations qui devaient rejoindre le fleuve Ephrate devaient passer par Philadelphie. Les voyageurs, les marchands et autres qui devaient rejoindre les ports de Grèce et d'Italie devaient passer par la ville de Philadelphie. C'était la dernière étape avant d'arriver à terme. Et Philadelphie, c'est la sixième église avant la dernière église, l'église de, de Sardes. Voyez-vous, Philadelphie était une ville qui occupait une position stratégique, un emplacement stratégique. Mais en même temps, malgré qu'elle était dans un endroit stratégique, l'endroit où était élevée cette ville, édifiée cette ville, c'était un terrain volcanique où il y avait beaucoup souvent de, de séismes. Il y avait des secousses sismiques et à cause de cela. Beaucoup de gens ne voulaient pas venir habiter à Philadelphie parce que c'était un endroit dangereux. Ils étaient peu nombreux à cause du fait que, malgré leur emplacement stratégique, ils étaient aussi dans un endroit réputé volcanique avec des secousses sismiques. Dès lors, il y a peu de gens qui venaient peupler Philadelphie. Les gens venaient pour des commerces et tout, ils étaient en partance, en transition, en escale ou en tourisme, mais peu de gens restaient. Ça veut dire dès lors aussi, s'il y a peu de gens dans la ville, ça veut dire aussi qu'il y avait peu de gens dans l'église de Philadelphie. C'est pour ça, anticipativement, le Seigneur dira à l'église de Philadelphie « Tu as peu de puissance ». Tu as peu, tu es juste une petite église. Mais malgré la petitesse de l'église de Philadelphie, Jésus l'a repéré. Alléluia. Jésus l'a identifié. Alléluia. Jésus l'a pointé du doigt. Yes. Mais tu es mon élu, yes. tu es mon choix. Nous continuons. Et l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne, ce sont les seules des églises à qui le Seigneur n'a fait aucune réproche. Quand vous lirez, on va lire ça progressivement, à toutes les églises, le Seigneur a reproché en disant, voilà ce que j'ai contre toi, ou j'ai quelque chose contre toi. Mais pour l'église de Philadelphie, même l'église de Smyrne, il n'y a aucune réproche. On dit un reproche une reproche Un reproche. Il n'y a aucun reproche l'église de philadelphie pourquoi c'est par rapport à ce dont nous venons déjà de dire une église qui manifeste de l'amour fraternel comme le christ une église qui aime son prochain une église qui vit dans la fraternité ne peut être qu'une église où la présence de dieu est réellement présente vous vous aimez les uns les autres mais à part ça, il y a encore autre chose que nous, avons, nous allons commencer maintenant à découvrir. Apocalypse 3, verset 7. Le Seigneur dit à l'église de Philadelphie Malgré ton emplacement stratégique, malgré que tu es aussi dans un endroit où il y a une forte influence de courant sismique, mais j'ai écrit à l'ange de l'église de Philadelphie Voici ce que dit le Saint, le véritable. Voyez Jean reçoit du Seigneur Jésus un message que le Seigneur adresse à l'ange de l'église de Philadelphie. Je vous ai dit, l'ange, c'est le messager, c'est le responsable, le pasteur ou autre conducteur spirituel qui a la responsabilité. Le Seigneur Jésus dit à Jean d'écrire, pas à n'importe qui de l'église, mais d'écrire à l'ange de l'église, au responsable de l'église, au pasteur de l'église, ça veut dire, c'est lui qui a la responsabilité sur les âmes du Seigneur. Voyez combien la responsabilité est lourde. Et combien nous devons rendre de compte à Jésus. Jésus veille sur son église. Il veille sur son troupeau. Et il regarde aussi à la loupe les serviteurs, les responsables qu'il a placés sur son église. Il regarde et il dit à Jean, va t'adresser au pasteur et va lui dire ceci. Premièrement, moi Jésus, je suis le, veri, le saint. Ça veut dire, je suis opposé au profane. Ça veut dire, je suis saint. Dans ma maison, vous devez me sanctifier. Dans ma maison, c'est la sainteté qui doit régner. Parce que moi, je suis saint. Et tel Jésus est, tel aussi il a vu dans l'église de Philadelphie. Au fait, Jésus vient révéler à l'église de Philadelphie comment l'église de Philadelphie le met en avant. L'église de Philadelphie sanctifiait le Seigneur Jésus, refusait tout ce qui était profane, refusait tout ce qui était mondain. Il considérait le Christ comme étant le saint. C'est ce que l'apôtre Paul dit, nous tous, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image comme par le Seigneur l'Esprit. L'Église de Philadelphie élevait tellement le Seigneur Jésus, le sanctifiait que le Seigneur Jésus se présenterait en disant « Oui, réellement, c'est moi le Saint. Vous me considérez pas pour Vous me considérez comme le Saint et je confirme que je suis le Saint opposé aux profanes. » Deuxièmement, le Seigneur Jésus dit alors, dis au pasteur de l'église de Philadelphie que je suis le véritable. Moi, Jésus, je suis le véritable. Parce que je suis opposé à tout ce qui est faux. Pour dire, le Jésus que vous adorez, c'est celui le véritable. C'est celui le véritable Seigneur. C'est celui le roi des rois. C'est celui le Seigneur, le Seigneur. C'est celui le véritable Messie. Pour dire à l'église de Philadelphie, vous êtes dans le bon. Vous êtes dans le vrai. Persévérez ainsi. Troisième révélation. Il dit à l'église de Philadelphie « Moi Jésus, je suis celui qui a la clé de David. Je suis celui qui a la clé de David. » Et la clé de David, c'est la clé de la louange. C'est la clé de l'adoration. Ça veut dire l'église de Philadelphie. C'était une église qui louait Jésus, qui adorait le Seigneur Jésus, qui exaltait le Seigneur Jésus. Et Jésus vient leur dire « Demeurez dans cette adoration. » Demeurez dans cette louange parce que tel je suis, tel aussi vous serez. Plus vous m'adorez, plus vous me louerez, je me manifesterai à vous et je vous ferai découvrir de grandes choses. L'Église de la louange, l'Église de l'adoration. Et le Seigneur Jésus dit encore Je suis celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça veut dire moi Jésus, j'ai l'autorité. Je domine et je règne. Il dit donc, moi Jésus, considérez-moi, et c'est ce que je suis, comme étant le roi qui domine, comme étant celui qui règne, comme étant celui qui est au-dessus de tout. Et puisque moi je domine, puisque moi je règne au milieu de vous, et aussi vous, église de Philadelphie, je vous positionne dans une position d'autorité. Alléluia Le verset 8, il continue en disant, « Je connais tes œuvres. »« Je connais tes œuvres. » Pour dire « Je connais tout. »« Rien ne m'est caché. » Alléluia Ce n'est pas « Le pasteur connaît tes œuvres. » Non. Jésus dit « Je connais tes œuvres. » Donc, il dit « Quand je connais tes œuvres, il dit à la fois, « Toi, pasteur, et tous les membres de l'Église, je connais vos œuvres. »« Nous tous, nous sommes annulés à et de découvert. Devant Jésus. Ne vous cachez pas devant les hommes. Parce que même si vous vous cachez devant les hommes, Jésus connaît tout. Il connaît tout. Il sont nos cœurs et nos rats. Jésus sent nos cœurs et nos rats. Il connaît tout. Dès lors, il faut tout lui dire. Il faut tout lui dire. Rien ne lui cacher. Il dit Je connais tes œuvres. Vous savez, le terme connaître ici, ça veut dire qu'il a checké, qu'il a sondé qu'il a jugé, qu'il a pesé, et il dit « Ok, maintenant je connais qui tu es réellement, je connais tes œuvres. j'ai une bonne nouvelle pour toi, Jésus te connaît, Alléluia, Jésus te connaît, il te connaît parfaitement. » Et Jésus maintenant commence à énumérer les caractéristiques de l'église de Philadelphie. Après qu'il ait vu cette église, il commence maintenant à révéler à l'église de Philadelphie, « Voilà, moi, Jésus, comment je te vois. Toi, tu as une vie de toi-même. Moi aussi, j'ai une vue de toi. Voilà mon jugement te concernant. » C'est là qu'il poursuit en disant, verset 8, « Je connais tes œuvres. » Voici, « Parce que tu as peu de puissance. » Une église qui a peur de puissance. C'est le terme « Micros dunamis. »« Micros, ça signifie « petit » D'une amie, c'est la puissance d'opérer des signes, des miracles, de guérison. C'est la puissance des choses extraordinaires. Il y a l'église de Philadelphie. « Je sais, je connais que tu as peu de puissance. » Ça veut dire une église qui n'avait rien. Elle ne pouvait que s'appuyer sur elle-même, mais n'ayant rien. Elle a mis toute son espérance en son Seigneur, en son Seigneur, « parce que j'ai peu de puissance. »« Tout ne peut que me venir de lui. » Parce que je suis rien, tout le peuple que me venir de lui, ça veut dire que c'était une église humble devant le Seigneur. Pas d'orgueil devant le Seigneur, nous dépendons que de lui seul et de lui seul. Et il dit encore, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. Je mis devant toi une porte ouverte. Voyez, une église peu de puissance, mais une église qui reste dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ça veut dire la parole de Dieu est le paramètre de la vie de l'église de Philadelphie. C'était la parole de Dieu, c'était la Bible, que la Bible est la Bible, la parole est la parole. Rien d'autre que la parole était au centre de la vie de l'église de Philadelphie. Il dit « Vous avez gardé la parole qui est votre source de consolation, de renouvellement, de force, malgré que vous avez peu de puissance, vous avez gardé ma parole. » Que ta faiblesse, ma faiblesse, nous pousse de plus en plus à garder la parole de Dieu, à s'attacher à la parole de Dieu, à faire de la parole de Dieu, notre référent numéro un. Il continue, il dit, vous avez gardé mon nom. C'est la fidélité à la personne de Christ. Vous avez gardé mon nom. Ça veut dire, vous n'avez pas renié mon nom. Vous n'avez pas renié mon nom. Lorsqu'on parle de garder et de ne pas régner, ça veut dire que cette église était par moment dans un temps de tourment. Ils ont traversé des temps de tourment. Ils étaient dans une zone, dans une région volcanique. Il y avait des secousses physiques et certainement aussi des secousses spirituelles. Il y avait une oppression, une opposition, une résistance et des épreuves. Mais malgré cela, ils n'ont jamais régné le nom de Jésus. Ils lui sont restés fidèles, bien-aimés. Tes épreuves, tes souffrances ne sont pas une licence pour régner le nom de Jésus. Loin de là. Tu peux rester attaché à Jésus et ne jamais régner son nom malgré les épreuves. Pourquoi ne pas régner ce nom Parce que c'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Amen. Nous prions par le nom de Jésus. Amen. Nous recevons la force par le nom de Jésus. Amen. Alors si nous régnions le nom de Jésus, qu'est-ce qu'il nous reste encore d'autre Attache-toi au nom de Jésus. Ça veut dire également que c'était une église qui aimait le Seigneur Jésus. Qui le louait, qui l'adorait, qui priait, qui rendait un culte au Seigneur Jésus. Vous gardez ma parole, vous n'avez pas réunié mon nom. Ça veut dire, Jésus, tu es notre Seigneur et tu es notre Dieu. Nous dépendons que de toi. Ça. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur Jésus dit en continuant, maintenant le Seigneur Jésus dit, Puisque tu as fait tout ça, Puisque tu es tout ça, Moi Jésus, je prends l'engagement pour toi, De faire quoi? Le verset 8b, J'ai mis devant toi une porte ouverte, Que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte, Que personne ne peut fermer. Ça veut dire, Jésus, Donne à cette église de Philadelphie l'autorité, la clé de David, d'ouvrir la porte, la porte que personne ne pourra fermer. Dans la Bible, lorsqu'on parle de la porte ouverte, Paul a dit, priez pour moi pour qu'une porte me soit ouverte, afin d'annoncer l'évangile. Ça veut dire, Jésus permettra à l'église de Philadelphie d'annoncer continuellement l'évangile. Malgré les oppositions, malgré les difficultés, Jésus a ouvert une porte pour l'église de Philadelphie qu'aucun homme ne peut fermer, qu'aucun diable ne peut fermer, même si la coalition démonique, Satan se ligue avec tout son royaume, il ne pourra jamais fermer la porte de l'église de Philadelphie parce que le Christ a ouvert la porte, parce qu'il a jugé l'église de Philadelphie digne d'en être ainsi. Bien-aimé, lorsque tu vis dans tout ce que l'on vient de dire, Jésus va t'ouvrir une porte, la porte du témoignage. Tu vas être une exposition. Jésus va commencer à t'utiliser pour te propulser. Il va te donner un message malgré que tu es petit. Ton message va traverser les nations et les ondes. Commencer à toucher au-delà de ce qui est touchable. Malgré ta petitesse, Jésus va t'ouvrir une porte d'accès dans les palais des grands et des rois. Un seul homme comme Paul a bouleversé tout le monde. Un seul homme a bouleversé tout le monde. On appelle le prince du Nouveau Testament. Il a écrit près de 90% de tout le Nouveau Testament, un seul homme, parce que Jésus l'avait jugé digne et lui a ouvert une porte. Lorsque l'Église est dans cette position, comme l'Église de Philadelphie, Jésus rend son Église influente. « Rebabo Jésus rend son Église influente influent dans la ville, influent dans la cité, influent dans le pays, influent dans le monde, et qui veut dire église, ça veut dire tout le corps, les enfants de Dieu qui sont dedans. Une église que Dieu utilise, une église d'influence. Et Jésus dit à cette église, il continue, le verset 9, il dit, je vais un peu prendre cinq minutes, il dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voyez-vous, cette église, reconnaissant le Christ comme étant le véritable, étant dans le véritable, ils auront plus facile à discerner le faux. C'est une église qui vit dans la révélation du Fils et dans le discernement du faux. Et Jésus dit, je te donne, ça veut dire, je t'établis comme autorité sur tous ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, ça veut dire hein, des occultistes, des magiciens, des satanistes, des sorciers, déguisés en chrétiens ou pas. Ils sont sous les pieds de l'église. Ils sont sous tes pieds. La promesse faite devient une réalité pour l'église de Philadelphie. « Je te donne !» Et il dit même qu'ils viendront se prosterner devant toi. Tu seras étonné des gens qui vont venir t'avouer. Nous avons cherché à nuire, nous avons cherché ceci, mais nous n'avons su rien faire, parce que ton Jésus est trop fort. Alléluia À cause de ce que tu es, bien-aimé du Seigneur, des choses que je suis en train de vous dire, c'est des choses que nous sommes en train de vivre, de vivre depuis la consécration. Nous vivons des choses, des gens qui viennent confesser eux-mêmes, nous avions pensé, nous avions dit, nous avions même annoncé que, dans tel, au bout de telle période, vous allez fermer. Mais maintenant, on est confondu. Jésus a permis qu'eux-mêmes viennent confesser. Bien-aimés du Seigneur, une église influente, c'est une église, non seulement la porte est ouverte, mais une église qui a l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra le nuire. Rien ne pourra le nuire. C'est Jésus qui confirme à l'Église. Ils viendront se prosterner devant toi. N'aie pas peur des satanistes. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des occultistes. Tant que tu restes dans le véritable, tu restes fidèle à la parole, obéissant à la parole, gardant le nom de Jésus, ne régnant pas le nom de Jésus, vivant dans la sanctification. Mille tombe à tes côtés Dibile à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Même si tu es atteint, Dieu enverra sa puissance pour te délivrer, pour te libérer, pour te guérir. Parce qu'il est le Dieu qui te connaît. Il connaît tes œuvres. Il connaît tes œuvres. Il continue. Le verset 12, il dit, le verset 12, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus promet à l'église de Philadelphie qu'il y aura une heure de la tentation qui va venir. Il y aura une tentation qui va venir, elle est déjà là. Les, les ramifications de la tentation du mauvais jour sont déjà là. On nous impose, vous-même vous voyez, on nous impose. Mais Jésus dit à l'église de Philadelphie « Je veux vous préserver » pendant l'heure de la tentation. C'est moi qui va vous préserver. Comme j'ai préservé Israël, en Égypte, je les ai placés à gauche. je veux vous préserver. N'ayez aucune crainte, n'ayez aucune peur, moi je veux vous préserver, je veux vous garder, même si les médias annoncent Christ et autres. Église, n'ayez pas peur, Jésus va te préserver, Jésus va te garder, parce que tu es une étoile dans sa main droite, il te protège. Et il continue, il dit, il dit encore, veillez, restez conscients et focalisez sur le retour de Christ. Il dit je viens bientôt pour dire à l'église de Philadelphie, reste focalisé sur mon retour. Sois toujours dans l'expectative de mon retour. Même si tu vis sur cette terre, même si tout est réussi sur cette terre, n'oublie pas que je reviens bientôt. Et les yeux fixés sur mon retour. N'oublie jamais mon retour. Lorsqu'on n'oublie jamais le retour de Christ, c'est un moyen pour nous de rester dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Il dit, voilà les armes que je te donne. Et il le promet à l'église de Philadelphie que moi Dieu, je t'établis comme une colonne dans mon temple. Comme une colonne dans le temple. Dans le temple de l'Ancien Testament, il y avait deux colonnes qui soutenaient tout le temple. Il y avait la colonne qu'on appelait Iacin, qui signifie, il établira. Et il y avait la colonne qu'on appelait Boaz, qui signifie il a la force. Ça veut dire que comme une colonne, je t'établis dans mon temple, dans mon temple céleste, et personne ne pourra te ravir, personne ne pourra te retirer de ce temple. Ça veut dire que, voyez, une colonne dans le temple, ça veut dire là où est Dieu, au troisième ciel. Voyez le niveau d'autorité. Au troisième ciel, c'est là où il y a l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie participe dans le conseil divin. L'église de Philadelphie participe dans lorsque Dieu prend des décisions. C'est une colonne, une référence. Je ferai de toi une colonne, une référence dans mon temple. Ça veut dire, même dans le monde aussi, on parlera de toi, église de Philadelphie. On parlera de ta foi. On parlera de ta persévérance. On parlera de ta fidélité. On parlera de ton obéissance. Parce que tu es une colonne. Mais cette église... C'était une micros d'unamis, une petite église, peu de puissance, selon les hommes, mais une colonne, selon Dieu. Tu peux te voir petit, les hommes te voient petit, mais Dieu te voit comme étant une colonne. Alléluia Dieu te voit comme étant une colonne, utile à son temple, qui soutient tout l'édifice. La colonne est l'appui de la vérité. Et le verset 12, il dit, ceci en disant, « C'est lui qui vaincra ». « Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau. » et mon nom nouveau. Jésus dit, « Non seulement je t'établis comme une colonne, même si tu vis dans un endroit avec des secousses sismiques, même si lors de la tentation vient pour secouer la terre, et l'église, mais toi tu vas rester stable, parce que tu es une colonne, parce que tu es fixe, c'est moi qui t'ai cloué comme un clou, je t'ai enfoncé, alléluia, Jésus nous a enfoncé dans la ville, il nous rébarbe il nous a enfoncé dans le pays, il nous a enfoncé dans le monde, comme une colonne, comme un appui que personne ne peut déplacer, que personne ne peut ébranler que personne ne peut retirer. Nous sommes une colonne et une appui. C'est ça l'église. L'église est une colonne, l'appui de la vérité, de la parole. C'est un référent et une référence. Telle est l'église de Philadelphie. Il dit, « Puisque tu n'as pas renié mon nom, moi aussi, mon nom à moi, je vais l'écrire sur ton front. Je vais l'écrire sur ton front. Et tu habiteras la Nouvelle-Jérusalem céleste. Ton nom sera écrit là-bas parce que tu ne m'as pas renié. Tu ne m'as pas régné. Moi non plus, je ne te renierai pas. Le dernier jour, mon nom est sur ton front. Le nom de Jésus est sur ton front. Le nom, le, la, le nom de Jésus est sur ton front. Voyez-vous, bien aimé du Seigneur, c'est au-delà du fait de porter des croix ou de mettre des croix sur, sur la vitrine et tout ça. C'est au-delà de ça. C'est une croix invisible que Jésus seul voit et le monde spirituel voit. Alléluia Il y a des églises qui ont des croix à l'extérieur et à l'intérieur, mais on n'a pas même des hommes qui vont faire l'amour sur la chair. Mais ils ont des croix, des croix à l'extérieur et derrière, des grandes croix même. Mais Jésus n'est pas là. Le lieu n'est pas sanctifié, le lieu n'est pas craint Et les hommes font n'importe quoi. Mais le nom que Jésus donne C'est un nom qui est puissant C'est un nom qui est élevé comme une lumière Que le monde de ténèbres voit Et il dit ici nous ne pouvons pas y toucher Ici nous ne pouvons pas entrer Même si nous menaçons de l'extérieur Mais nous ne pouvons pas entrer Parce que Jésus est là Parce qu'il y a un feu qui brûle Dans ces lieux. Et telle est ta vie Telle est ta vie bien aimée du Seigneur Telle est ta vie bien aimée du Seigneur et ils habiteront la nouvelle Jérusalem céleste, parce qu'ils n'ont pas eu honte de mon Dieu. Alléluia Il y a un temps qui arrive, le temps de la tentation, où beaucoup auront honte de s'affirmer comme étant de Jésus, comme étant enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui vaincront, à tous ceux qui garderont son nom et fidèle à lui, Jésus fera une colonne, son nom sera inscrit sur leur front, et ils habiteront la nouvelle Jérusalem céleste. La Bible nous dit que nous sommes déjà assis à la droite de Dieu le Père en Christ, mais comment il dit « vous habiterez la nouvelle Jérusalem » Ça veut dire qu'ils vont vous confirmer dans votre position. Hallelujah. On a une position céleste qui doit être confirmée. Parce qu'il y en a qui sont déjà dans cette position, mais s'ils ne demeurent pas, ils vont être rétrogradés et même expulsés. Mais l'église de Philadelphie, il reçoit la promesse « je vais te confirmer, je vais te confirmer ». Voilà bien aimé du Seigneur. Le message que j'ai reçu de la part de notre Dieu, pour nous tous, l'église que le Seigneur utilise. L'église que le Seigneur utilise, l'église de Philadelphie. Voyez, cette parole me fait énormément de bien. Après un, un séminaire comme nous avons eu, un séminaire merveilleux et extraordinaire, on a perdu un peu les habitudes, mais on sent qu'il y a un relâchement un peu. Mais en même temps, le Seigneur vient booster en disant voilà tenez bon tenez bon vous êtes dans le bon vous êtes dans le bon tenez bon ne fléchissez pas ne vous découragez pas tenez bon malgré que l'ennemi peut attaquer depuis nous étions vendredi au culte ici vendredi nous étions au culte nous avons eu de problèmes techniques je le dis pour que l'église soit saisie et l'église comprenne que demain quand nous commençons le mois de prière vous devez être là prier ensemble parce que quand Dieu agit, l'ennemi réagit. Vendredi, nous étions ici au culte. On a installé un nouvel opérateur, un opérateur, le premier opérateur du pays, pour ne pas citer le nom. On a installé un opérateur. Et tout fonctionnait. On a eu le culte. Quand le culte a commencé, il paraît quelques minutes après, tout s'est coupé. Et quand on aura après le culte, samedi, je n'ai même pas été dans la salle où on a installé le matériel. Samedi en allant vérifier. J'ai vu qu'au fait, c'est l'électricité, la partie où c'était branché au prise, à la prise secteur, cette prise-là était bousillée, il n'y avait plus d'électricité. Automatiquement, ça s'est coupé, alors que tout fonctionnait normalement bien. Automatiquement, ça s'est coupé. Nous avons béni le Seigneur, on a changé ce qu'il fallait changer. Le vendredi, alors que nous avions culte, les enfants étaient dans mon bureau, en train, voilà, d'être dans mon bureau. Et il y a un gros, gros radiateur, comme les radiateurs que nous avons ici, qui est bien fixé. Et on me dira qu'un enfant, une fille, elle était, le radiateur était là et l'enfant était ici, en train de se promener. Le radiateur s'est détaché de la tâche et était en train de venir sur l'enfant. Heureusement que l'enfant a eu le réflexe de courir et de s'agripper et les autres sont venus aussi s'agripper. Maintenant, on a réfléchi, on a déjà reparé ça. Et les, les ouvriers qui sont venus reparer, et nous-mêmes, nous ne comprenons pas comment le radiateur s'est détaché. Et on a maintenant fait le film. Si c'était tombé avait de petits-enfants, si c'était tombé sur un enfant, un petit, on serait aujourd'hui où C'est pour nous dire que l'ennemi attaque, mais nous avons la victoire. Amen. Plus que vainqueur ça c'est des signes qu'il y a quelque chose qui a été bougé. Et nous devons continuer encore dans la prière pour affirmer, confirmer et prendre possession de tout notre héritage. Tout notre héritage. Tout ce qui a été fait, ça a été arrangé. Le lendemain, tout est arrangé. Et aujourd'hui la connexion, je crois que c'est parfait. Tout est arrangé. Donc Église, je vous encourage à prier, à prier. Mais nous prions dans la victoire, sans la peur. Sans panique. Prions de la victoire. Amen. Ne quitte pas ton poste. J'entends des gens qui veulent quitter leur poste. Ne quitte pas ton poste. C'est une attaque frontale. Ne quitte pas ton poste. Sois accroché encore parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Amen. Des grandes choses qui arrivent. Amen. Amen. Voilà que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai un peu débordé parce qu'on a un peu perdu l'habitude. Amen. Voilà que le Seigneur vous bénisse abondamment.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 Merci de fortifier cette parole dans le cœur de chacun d'entre nous, dans nos cœurs, dans le cœur de ton Église, oh Dieu, afin de rester persévérant, fidèle, obéissant à ta parole, fidèle à toi, oh Dieu, jusqu'au bout, ô oh Dieu, sans se relâcher, sans se décourager, en ayant les yeux fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi, l'auteur est le consommateur de notre foi. Que tu sois toujours le premier en ton nom puissant, oh Jésus. Merci de continuer à toucher les malades. Merci de continuer à guérir les malades, oh Dieu. Merci de répondre aux différents, aux différents problèmes d'apporter des solutions oh Dieu, au Dieu, au-delà de tout entendement oh au Dieu, au-delà de tout ce que nous pouvons voir et espérer. Merci de toucher ton peuple, merci de libérer au oh Dieu, merci d'affranchir au oh Dieu, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur, nous sommes arrivés au temps des dîmes des offrandes voilà nous pouvons apporter dans la maison du Seigneur dîmes 000 offrandes Selon ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour bénir sa maison Amen, Amen. Alléluia Quand Jésus dit oui personne ne peut dire non Quand Jésus Personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, Personne oui, ne peut dire non. quand Jésus dit oui, Personne ne peut dire non. non. Alléluia. Amen. Élevé, élevé, Jésus élevé, élevé, élevé, Jésus est élevé, acclamé, acclamé, Jésus est acclamé. Jésus Jésus est exalté Jésus est exalté Jésus est exalté Jésus est magnifié, Jésus est magnifié. parole, apportée dans la maison du trésor dit Pour vous, je menacerai celui qui dévore, j'ouvrirai les écluses de cieux et je reprendrai ma bénédiction avec abondance. Merci de donner au-delà de ce que l'argent et l'or peuvent procurer, la bonne santé, la restauration des familles, la restauration de couples, la restauration de vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié Amen, amen, amen, amen Voilà bien-aimés du Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je peux demander à des personnes qui sont, pour la première fois, un dimanche au milieu de nous, s'ils peuvent se mettre debout, nous avons la joie de recevoir un couple merveilleux. Un couple merveilleux, un couple merveilleux. Maman Renate et Papa Julien, tous les enfants. Et à Tantine également, j'ai oublié le prénom de Tantine. Tantine Dicken c'est la Tantine de Maman Renate. Maman Renate que vous connaissez, voilà son mari, Tantin Julien. Ils étaient là présents durant tout le séminaire. Maman Renate, c'est notre fidèle à distance depuis tous ces temps. Fidèle de fidèle à distance. Elle vient de faire plus d'une heure de route pour nous retrouver ici. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir, comme ça a été pendant le séminaire. Nous sommes heureux de vous recevoir. Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia Dieu, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Frère Julia. Lui-même, il témoignera un jour de ce que le Seigneur a fait pour lui. Mais c'est des choses extraordinaires. Quand je le vois, je vois la grandeur de Dieu. Quand je ne vois aujourd'hui, là, je vois la grandeur de Dieu. Amen. Vous ne savez pas, Dieu est grand, Dieu est grand. En tout cas, lui-même, un jour, il témoignera de, de la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Voilà, en tout cas, c'est votre maison. Vous connaissez, c'est votre maison. Alors, si vous avez quelques minutes, n'hésitez pas hésiter, ne partez pas directement, il y a une petite collation qui est prévue, comme ça nous aurons le temps aussi de nous parler. Amen oui. Voilà, vous qui êtes euh, connectés également, bienvenue à vous à notre culte, la Nouvelle Jérusalem à l'Andenne. En tout cas, nos programmes, à partir de demain lundi, comme je l'ai dit et redit, nous commençons un mois de prière du 15 novembre jusqu'au 15 décembre de 19h à 20h en présentiel et connecté sous le thème « Une église d'influence ». L'affiche est là et déjà aussi disponible dans les réseaux sociaux. Donc soyons là pour prier ensemble. Nous préparons la fin de l'année et nous préparons également l'année 2022. Nous savons que vers la fin de l'année, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent, mais nous refusons de pouvoir être surpris par quoi que ce soit et nous voulons être aux aguets. Deuxièmement, nous avons reçu des promesses extraordinaires durant le séminaire et encore aujourd'hui. Ça veut dire que nous devons rester éveillés et vigilants pour que l'ennemi ne puisse pas ravir les promesses que nous avons reçues. Nous devons fixer ces promesses et entrer pleinement dans ces promesses, autant marquées par le Seigneur. C'est pour ça que nous vous convions à venir prier avec nous. De toute église éparpillée dans le monde, si le Seigneur vous convainc de vous associer à nous, dans ce programme, une église d'influence, parce que c'est l'église, corps de Christ. On a mis l'église avec grand E. Ce n'est pas l'église, c'est l'église du Christ qui doit être une église d'influence. Alors ensemble, nous allons prier et chercher la face du Seigneur qui nous inspire en nous donnant les voies et moyens, les stratégies, comment conquérir nos villes, conquérir nos nations, nos pays et le monde pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia et le dimanche, on aura notre culte dominical. Donc, bien entendu, durant ce mois de prière, tous les programmes sont suspendus. Le seul programme que nous gardons, c'est la prière du matin, de jeudi, de 6 à 7 heures, et le culte dominical du dimanche.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 Excellent week-end et on se voit demain lundi pour le démarrage de la prière. D'accord les Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Amen Amen